tout le Gotha de la planète pour les cérémonies du débarquement. Bonjour Jean-François Valette. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le... Et voilà, c'est parti. Vous Je baisse un peu la radio. C'est parti. Nous, des des nous des allons des donc euh, partir à la mer, à Metz, du côté de Sète Et euh, le jour du débarquement, on va débarquer à Metz, Et tu vois. Comment Et là, on est en train de faire quelques petites emplettes des courses. Donc là, il est exactement... midi 9. Alors, est-ce que tu es contente d'aller à Metz Je suis contente d'aller <rire> à ah, Metz. Ben, c'est super, alors, au départ de Metz, on va quitter Super U. Attention, on recul, c'est parti Alors on a un super super eu ici, Belle bureau. c'est je fais mes courses, je vais faire attention de ne pas écraser quelqu'un, ça va, tout va bien, donc euh, c'est vraiment un, un bon truc, voilà, et on sort d'ici, et on va à Mèze. c'est bon, c'est parti, à nous la mer, pour un petit reportage, oh, je vais faire quelques coupures, on va voir, et euh... bah voilà. On y va Très boisé euh, c'est très très vert attention le passage niveau et voilà on est, on est donc à basiège là et on n'est pas on n'est pas arrivé encore <rire> midi euh, 23 on n'est pas arrivé on prend le temps parce que c'est pas loin mais bon nous on passe toujours par la, la, la route on passe toujours je regarde par la route à... nationale, jusqu'à à peu près jaune, euh... oh, jusqu'à à peu près euh... Narbonne, et arrivé à Narbonne, moi je prends l'autoroute. Donc on se retrouvera peut-être à... à Narbonne là, après le prochain plan vidéo euh, pour le plaisir des yeux et de notre région. Là il faut savoir qu'on n'est pas loin de chez nous. Basiège, ça fait à peu près 8 km à peu près, en gros de chez nous. C'est une super région s'en est collé. Bien sûr, les Américains sont là. Et nous voici au pays du cassoulet. C'est Castelnaudary. Castelnaudary, le pays du cassoulet. C'est le pays du la ah, kilomètre avant C'est super, le pays du vacances jusqu'au lundi ce mois de juin donc euh, je vais vous faire profiter de la vue un petit peu de tout ce qui est pas, pas tout ce qui est par ici mais bon c'est déjà pas mal si vous avez quelques images je me suis levé je me suis pas rasé je me suis pas rasé bientôt je me rase et euh, bonne vidéo <rire> 6 juin, le jour du débarquement. <rire> débarquement. Si les hommes arrêtaient de faire la guerre un petit peu, il y aurait plus de paix, moins de cons qui interprètent les autres. Bon, ceux qui interprètent généralement sont, je sais pas moi, sous supérieurs à, à nous, je suppose, puisqu'ils ont des doctorats, tout ça. Donc on viendra plus tard. Les doctorats, les doctorats c'est bien beau, mais les horreurs médicales ça existe. Allez, on va reculer. Et on va aller faire quelques courses. Attention le poteau là. Attention. Sonne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sapinette ici, c'est incroyable. C'est vraiment la mer, c'est joli. Euh... Par contre, il fait pas très beau. <rire> il fait pas très très beau, pas très très beau. Regardez-moi ce temps. Bon moment. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a comme trafic ici On Remarque, c'est pas pire qu'à Toulouse. camions par contre il y en a beaucoup hein, ah ils vendent beaucoup de cerises par ici des cerises il y a une discothèque là à droite des cerises de tout parce que c'est vrai que Étant donné que je fais des petites parties vidéo. Je ne sais même pas si, si YouTube peut accepter des longues vidéos. Étant donné que je ne sais pas si je suis abonné. Il faudrait essayer, mais j'en sais rien. Bon, en tout cas, bienvenue dans les ronds, 7. Maizes. Le bassin de taux. Je peux passer. Et euh, ce serait cool et sympa. Nous sommes le vendredi euh, 6 juin 2014. Et il y a du trafic. Faut que je prenne ma place dans le trafic. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est sympa. Hein On va aller voir euh, l'autre côté. Il doit bien avoir une tâche quelque part aussi. Nous sommes à Buzik. Alors on voit ce qui par là. Comme ça, on peut aller voir. Est-ce pas là-dedans Attention, évaluation de distance. Ouais, c'est ma caisse. Bon, alors voilà, je suis en vacances ici pour faire euh, YouTubeur. C'est super joli un panoramique au-dessus de la tête des gens parce qu'ils aimeraient peut-être pas se surfilmer je sais pas et en face c'est tout sur un rocher à cet effet, et on va quitter Bousy. On va passer à la deuxième partie du film. Euh, c'est ses courses. Bon, les courses, je vais peut-être pas vous les donner non plus. Faut pas pousser. Hein. Et vous avez vu le bateau tout à l'heure? Incroyable. Bon, ben deuxième partie coupée.